Il rêve d'une presqu'île, il rêve d'une presqu'île, mais elle est sur son île il déploie ses ailes, elle est sur son île il rêve d'une presqu'île, elle est sur son île il est sur son lit, elle a déployé ses ailes, il rêve d'une presqu'île. Il déploie ses ailes, il vole jusqu'à elle. Il déploie ses ailes et retourne sur l'île, il vole jusqu'à elle. Il ses ailes Il vole jusqu'à elle Il déploie ses ailes Il retourne sur l'île Il vole jusqu'à elle A déployé ses ailes Elle était sur l'île Elle enveloppe de ses ailes Elle l'enveloppe de ses ailes Quand il se pose sur l'île